Dans le cadre de consultations privées, on me demande souvent, Romain, qu'est-ce que ça fait d'investir dans un pays où l'inflation est élevée Pour investir en Lettonie, en Estonie, là où les chiffres peuvent être à deux chiffres, et les plus élevés parmi les pays européens, eh bien, c'est normal de se demander, si les prix de l'immobilier augmentent trop et que le pouvoir d'achat reste le même, est-ce que les personnes vont pouvoir se loger Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir les stratégies que nous utilisons personnellement pour investir dans un pays à forte inflation et être sûr de réaliser un bon investissement. Si vous demandez qui je suis, eh bien je suis Romain Armato, PDG de LifeInvest. Allez sur www.lifeinvest.eu si vous voulez sortir une partie de votre patrimoine et développer vos sources de revenus grâce à l'investissement immobilier, mais pas n'importe où. Allez, c'est parti, je vous invite à passer sur mon écran, toujours sur un format de carte mentale filmée, afin que vous ne manquiez aucune information. Pour commencer, beaucoup de personnes se demandent quoi faire de son argent. Et c'est normal, puisque bah, les personnes cherchent à protéger leurs économies. Et les méthodes traditionnelles, style épargne, obligation, offrent des rendements qui sont de plus en plus faibles. Donc, euh, bah, les personnes se tournent vers les investissements immobiliers, protection efficace contre l'inflation, puisque bah, la valeur des prix au mètre carré augmente également. Et en plus, les revenus locatifs que ça génère, ça propose une, une protection additionnelle contre l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat, puisque appréciation du prix du capital plus cash flow mensuel, on investit assidûment dans l'immobilier laiton pour différentes raisons, dont je parle assez clairement sur la chaîne, mais voyons pourquoi c'est une bonne idée selon nous. L'euro déjà a ouvert une nouvelle ère pour le marché immobilier laiton, ce qui a conduit à une augmentation des investissements étrangers. Cette vidéo est, est abondée de différentes statistiques hein, qui sont publiquement accessibles. Et là, c'est euh, la part d'investissement direct étranger comparée au PIB. On s'aperçoit que depuis 1995, pas loin après euh, l'indépendance de la Lettonie face au bloc soviétique, et, euh, et vers 2000... 2004, euh, suite à l'adoption de l'euro, on s'aperçoit qu'il y a une tendance. Il y a une part significative du PIB de la Lettonie qui est directement générée par les investissements directs étrangers avec une courbe qui, qui s'accélère vers la hausse depuis 2020. Donc les prix de l'immobilier dans toute la Lettonie ont grimpé, par conséquence directe, et ce depuis, depuis la crise financière de 2008. On s'aperçoit que la hausse est constante. Donc, ce qui a eu pour effet euh, de rendre le marché immobilier local, en particulier pour les personnes à faible revenu, peu accessible. Mais euh, l'adoption de l'euro a également permis l'accès au crédit pour les locaux. Donc, euh, selon nous, l'immobilier laiton représente une opportunité d'investissement intéressante pour ceux qui cherchent à diversifier leur portefeuille et obtenir des rendements supérieurs à la moyenne. Et là, c'est la liste des rendements proposé par Eurostat. On s'aperçoit que, tout en bas, on a Monaco, avec 2,49% de rendement moyen, Luxembourg, Suisse, Allemagne, suivi par la France, à 3,97%, l'Estonie, à 4,65%, comme je le répète souvent sur la chaîne, les prix de l'immobilier ayant augmenté depuis 2018, 2019, les rendements sont moins bons que ceux qu'on a eu historiquement. Donc, on se, on se tourne vers d'autres pays qui sont beaucoup plus rentables, comme la Lettonie, qui est en quatrième position des pays les plus rentables au sein de l'Union européenne. Donc, on apprécie 6,64% de rendement moyen. Et en Lituanie aussi, 7,81% présentant la solution la plus rentable en termes de rendement immobilier locatif. Bon à savoir, maintenant voyons pourquoi le marché immobilier de letton est en plein essor malgré la crise, comme je viens de dire après que le pays a déclaré son indépendance en 91 et a rejoint l'UE en 2004, une grosse augmentation des investissements étrangers. Cumulé à cela, eh bien, les politiques gouvernementales et les réformes fiscales favorisent l'achat de biens immobiliers en offrant des incitations aux investisseurs étrangers, ça on l'a vu dans la précédente vidéo que je mets en, en description ci-dessous. Mais en gros, la Lettonie avec l'Estonie sont les pays les moins endettés de l'Union européenne. Ça fait un environnement qui attire les capitaux étrangers. Et, et c'est pour ça que le marché immobilier letton est solide dans un contexte mondial de plus en plus concurrentiel et dans des économies en difficulté à l'échelle du monde. Là, on, on peut s'apercevoir de la performance immobilière entre 2010 et 2022. On s'aperçoit que, de nouveau, l'Estonie, suivie de près par la Lettonie, enregistre la plus forte augmentation des prix au mètre carré de l'immobilier, plus des prix au mètre carré locatifs, qui ont quasiment tout triplé pour le cas de l'Estonie, et qui ont doublé pour le cas de la Lettonie. Euh, les performances passées ne sont pas des indications de bien futur. Toutefois, toutefois euh, avec les stratégies qu'on voit ici, notamment celle du fait de bien négocier de bien investir de sorte à dégager une rentabilité locative élevée plutôt que de compter sur l'appréciation du capital est une des solutions qu'on retient. En tout cas, le, le marché immobilier laiton est solide et de plus, la Lettonie devient rapidement une destination pour les voyageurs et les expatriés. On s'aperçoit ici euh, avec le William Russell Report qui attribue des notations par rapport aux meilleurs pays d'expatriation, on s'aperçoit que la Lettonie est en dixième position avec euh, les indicateurs tels que le, le niveau de, de, de bonheur, euh, le niveau de santé, le niveau d'emploi, pour, pour donner un classement sur l'échelle mondiale. On s'aperçoit ici que la Lettonie est dans le top 10, et on le voit sur le terrain, dans le sens où de plus en plus de personnes élisent domicile là-bas. Et c'est pour ça qu'on va faire la même chose personnellement, puisque la vie est douce et les avantages beaucoup trop nombreux pour passer à côté. Et ça ne nous dépaysse pas nous venant de, de l'Estonie, puisque en termes de, de fiscalité, d'environnement de, des affaires, c'est presque aussi simple qu'en Estonie pour y concrétiser une opportunité d'investissement, d'entrepreneuriat. On s'aperçoit que les infrastructures sont modernes, les paysages magnifiques, ce qui offre une, une excellente qualité de vie et là en, en indicateur intéressant le RIQ qui définit la qualité d'air et on se trouve ici donc au vert on respire bien les personnes sont sont accès au sport d'extérieur a beaucoup d'activités d'urnes. donc on apprécie vraiment c'est un, un bon environnement pour, pour s'y développer pour Selon moi, on va faire l'essai, faire grandir agrandir, enfants. Voici pourquoi le marché immobilier laiton est résilient par rapport à d'autres, et ce, en contexte de crise. Voyons maintenant quels sont les risques de l'immobilier laiton, et ça fait sens direct avec le sujet de cette vidéo. Euh, en premier point, j'ai noté les complexités juridiques liées aux droits de propriété. Donc euh, c'est plus compliqué, disons, pour tracer l'origine de propriété d'un bien que dans d'autres pays. Euh, même si le, le registre foncier éclaircit les choses et que pour chaque investissement immobilier, il y a un enregistrement en registre laiton. Euh, toutefois, il faut s'accompagner d'un expert. Nous, à chaque fois qu'on fait une signature en, en Lettonie, on embauche un, un avocat, notre avocat, cher Roland, si tu regardes cette vidéo, je te salue afin de, de clarifier l'origine de propriété, s'assurer qu'il n'y ait pas de dette. Et ensuite, euh, la Lettonie connaît des niveaux d'inflation élevés. On est sur euh, un des pays qui connaissent le plus fort taux d'inflation au monde hein, d'ailleurs. Donc il peut y avoir effet suivant. Euh, en plus, les prix de l'immobilier montent, mais si les prix des salaires n'augmentent pas aussi rapidement, ce qui est le cas, on peut se demander comment est-ce que les gens vont s'offrir de l'immobilier, comment vont-ils se loger eh bien, euh, la stratégie qu'on met en place, personnellement, d'ailleurs depuis l'inception de Life Invest, c'est qu'on commence avec de petits biens, avec des petits tickets d'entrée, situés en première couronne, des capitales, pas chers, qui offrent des loyers corrects, donc qui trouvent preneur. Donc ça rassure les investisseurs dans le sens où ils continuent à obtenir un truc de trésorerie, et en même temps, ça permet aux, aux personnes qui sont en demande de logement de se loger, à un prix qui est abordable pour eux. Choisir l'endroit judicieusement pour investir est clé plus que jamais. Et négocier les prix est aussi important, puisque là, on est dans un contexte où la rentabilité, le rendement annuel, est fait non pas par l'augmentation potentielle des prix, selon moi, mais plutôt par la rentabilité locative, et donc sa capacité à obtenir des prix d'entrée intéressants. La rentabilité locative, je le répète, pour ceux qui ont besoin d'une piqûre de rappel, est définie par le montant du loyer annuel qu'on obtient, divisé par le prix d'achat. Donc, euh, important, hein, dans ce contexte, de bien acheter au bon endroit et de s'accompagner de personnes compétentes qui puissent s'assurer que l'origine de propriété soit propre. Et, et bien sûr, puisse vous accompagner sur le bon endroit, au bon prix. Vous pouvez vous demander maintenant, est-ce que c'est le bon moment pour investir en Lettonie Voyons cela ensemble. Le marché immobilier letton affiche une croissance et une stabilité impressionnante depuis, depuis 2012. On l'a vu. Sa fiscalité est, est vraiment au service des entrepreneurs et des investisseurs. C'est d'ailleurs le pays le plus compétitif avec l'Estonie en termes de fiscalité, hein, au sein des pays de l'OCDE donc on est vraiment bien situé en termes de fiscalité des entreprises, de la fiscalité personnelle. On peut s'offrir des rendements élevés avec une exposition minimale au risque. Comme on l'a vu tout à l'heure, on est sur des, des rendements plus élevés qu'en France, qu'en Estonie pour le cas de la Lettonie, sans déployer beaucoup de capitaux. Je rappelle qu'avec 50 000 euros, on peut s'offrir un deux pièces bien situé à Riga, tandis que le prix moyen pour un investissement en Estonie il faut plus compter du 70, 80, 100 000 euros pour, pour un achat d'un de, deux pièces situé à Tallinn. Les droits de propriété sont très bien protégés. À chaque investissement qu'on fait en Lettonie, on, on obtient un titre de propriété. C'est une démarche à faire sur le sur le site sur le site en ligne du, du cadastre letton. Euh, il y a un paiement de 5 euros à faire pour hop, télécharger le registre de propriété avec toute l'origine. Les fondements économiques du marché immobilier laiton sont solides. Comme on peut le voir ici, il rattrape le niveau de PIB par habitant de l'Espagne, par exemple, ici en 51. On voit qu'en Estonie et Lettonie, on est à 41,4. On rattrape progressivement le niveau de vie des pays les plus abondants. Et l'investissement dans l'immobilier laiton peut offrir un équilibre entre un rendement sûr et une appréciation du capital à long terme et les prix, comme je le disais tout à l'heure, de l'immobilier sont relativement moins élevés que dans d'autres pays européens. Donc l'immobilier en Lettonie peut s'avérer très rentable. En conclusion, la Lettonie représente certains des secrets les mieux gardés du marché immobilier européen. Investir dans l'immobilier letton est une décision judicieuse qui offre un grand potentiel de retour sur investissement tout en minimisant l'exposition au risque. Et lorsque vous investissez dans l'immobilier, là en ce moment, favorisez l'acquisition d'un logement abordable avec des loyers corrects, de sorte à développer une source de revenus récurrente, tout en ayant des locataires qui, euh, qui restent. Donc allez sur www.lifeinvest.eu pour voir nos offres imbattables d'investissement clé en main, et vous aider à réaliser vos objectifs financiers. Vous avez toutes les informations, vous savez comment investir dans un pays où l'inflation est élevée. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo, et hâte de pouvoir vous accompagner.